Jolie petite goutte d'eau Jolie Lola tu es pour nous Le plus merveilleux des cadeaux La vie sans toi sur terre Serait pire que l'enfer Je n'imagine pas La vie sans toi Lola c'est toi qui fais pousser les graines et sur les belles places romaines, pisser les anges des fontaines. Depuis la nuit des temps, sur la terre on entend l'eau la chanter partout, son tendre et doux glou, glou Tu fais tellement de jolies choses Tu fais les étangs où se posent Les goélands, les flammes en rose Tu fais dans les jardins La rosée du matin Tu fais le doux miroir des châteaux Jolie Lola, tu es fragile, Dis que nous arriverait-il, Si un jour tu n'étais plus là, Comment ferait-on pour, Vivre sans ton amour, Si ne pleuvait bergère, Que des goûts.